The public, Image Un enfant qui joue au ballon Image Des chatons Image: Un président en analyse. Image: Un pantalon sans ceinture. Image: Un prince charmant sans brosse à dents.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 Statue qui persévère. Image. Un militaire tombé à terre. Image. Un cormoran au cormoran. Image. Un continent au détergent.